C'est le sport normal, et tu peux voir que la réaction, c'est une réaction très bonne et très vite de la, de la voiture. Est-ce que tu es sûr que tu veux essayer le sport plus Oui. Oui Ok, ok. L'intérieur si. est pique de ces Mercedes. Vraiment. Oui, tout comme un bon, Mercedes, c'est toute qualité. Non, tout est parfaitement placé, c'est tout de suite bonne qualité. Et derrière, comment tu penses? Arnaud? Derrière, très confortable, oui. en sécurité, même en mode sport. La suspension est confortable. Ça donne l'impression d'une voiture lourde comme ça, comme une autre voiture allemande. Ouais. Bien, bien. Il roule comme un papier. C'est à Rojon, près de à, Rochon, à route. C'est la première sortie La sortie, okay. yeah. Alors, un Porsche décapotable. Porsche 911 décapotable. Ok. C'est le moment de dire, la conduction sport plus. Fort, le contraire, ok, c'est là et le nôtre, ok, ok, ne touche pas, hein. Je laisse un peu la voiture, je laisse pour voir, ok, est-ce que tu es prêt ouais. ok. Incroyable, eh? Et le son est bien incroyable. Et le saut de l'énergie est mais surtout la réaction immédiate de C'est important. Et pas uniquement l'engine, c'est très important aussi les, les freins, Parce que, oui. parce que la si la vitesse est bon, freine hein. et le frein n'est pas bon, c'est un problème. Si ce frein n'est pas bien. Euh... Il y a un radar ici. faire la courbe sans frein sans la freine, ok Ouais. Wow. c'est ça. C'est bien Ouais, c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses Martha Quelle, quelle, quelle sensation tu as avec de la conduction de cette voiture C'est bien. Oui. Est-ce que tu penses que cette voiture se vend pour l'autoroute ou, ou pour une pour route avec beaucoup de cours Qu'est-ce que tu penses euh, que bien? Elle peut faire les deux. Oui, oui, oui. J'ai la même opinion. C'est très très équilibré la voiture. Tu peux faire les. deux. Et les deux conduits Et quand on la met en mode économique, il n'y a plus un bruit. Oui, mais c'est... C'est bien. Le, oui, c'est bien. Le, le, le, le, ça fonctionne très bien, en mode économique aussi. C'est pas un problème. Pas celle-ci, mais la suivante. Pufre. Que je vais faire? Oui. Ok. Je ne sais pas où. Est. Est que te... Ah, non, S'il te plaît, on Comme ça, c'est bien. Ok. Comme ça, c'est bien. Parce que la distance ici ne permet pas de faire l'espoir Oui, oui. Ouais. Mais avec l'espoir, c'est bien. Ok. Ici, si nous nous faisons en hein. démarrage, ok Oui. Est-ce que tu veux Oui. Ça vient comme ça Oui. On continue Ici à gauche. Là. À gauche Oui. Tu veux pas là Oui. Ouais. Non, à mon avis, maman a dû partir. Parfait.